Le Launchpad Mini Mark III vous permet de stopper les pistes, les mettre en solo, ou muter les pistes. Cela fonctionne très bien dans Ableton Live, il suffit de presser ce pad pour que la ligne du bas change de couleur, en fonction des pistes visibles dans Ableton. Maintenant je peux stopper le clip, le mettre en solo, ou alors muter la piste.